Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christian Huberson, je suis un grand amateur de bande dessinée. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai créé une plateforme BD Partage pour amateurs de BD, manga et comics, mais je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue récemment sur le thème de l'espace. Alors cette BD, c'est dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne aux éditions d'Argo. Alors pourquoi ce choix ben, comme beaucoup d'entre nous, quand j'étais enfant, je rêvais d'aller dans l'espace. Et puis ce rêve, finalement, je l'ai laissé un peu de côté euh, au fil du temps. Et, mais il m'arrive encore parfois, avec mon fils de 3 ans, de m'installer dans le canapé, de mettre le, le son de mon home cinéma à fond et de regarder ça. Impressionnant, non alors dans cette bande dessinée, l'auteur nous décrit dans le menu détail le quotidien de l'astronaute Thomas Pesquet. C'est sept années d'entraînement pour préparer sa mission, sa mission et le retour sur Terre. En particulier pendant les sept années d'entraînement, Thomas Pesquet a dû répéter inlassablement les mêmes procédures des centaines de fois jusqu'à ce que ça devienne des automatismes. Il a également dû subir énormément d'examens médicaux, de prélèvements. En bref, il a, il a vraiment beaucoup donné de lui-même et sacrifié beaucoup euh, sa vie privée. Alors au niveau de la forme, c'est un bel ouvrage de plus de 200 pages que j'ai lu euh, sur plusieurs soirées. Euh, au, au niveau du dessin, c'est un dessin assez simple humoristique dans le style dessin de presse. Maintenant, au niveau du scénario, j'ai beaucoup apprécié l'humour de Marion Montaigne parce qu'elle n'hésite pas à vraiment mettre les pieds dans le plat et à nous livrer des anecdotes pas forcément très glamour du style pipi caca. Bon, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais elle aborde aussi beaucoup d'aspects, notamment scientifiques. Elle n'hésite pas à nous parler, à nous décrire schématiquement les notions de gravité, de d'accélération, pesanteur. Donc il faut savoir que contrairement à l'urine qui est recyclée, dans la station internationale, donc les, les excréments ne sont pas recyclés. Donc tous les jours, il y a un astronaute qui est corvé pour mettre dans un sachet plastique les excréments de tout le monde et les, les introduire donc dans, dans un, un module spécial qui a rimé à la station spatiale, qui sert un peu en quelque sorte de, de poubelle, de benne à ordures. Après, ce qu'on ne sait pas non plus, ce que les médias ne nous disent pas, c'est que lorsqu'un cargo de ravitaillement arrive à la station, eh il y a un autre astronaute qui est corvé. Pour euh, re remplir le, le cargo avec l'ensemble des excréments, donc sous les instructions précises de Houston. Et cette, ce cargo est ensuite renvoyé vers la Terre, hein, où il est incinéré euh, lors de son passage euh, à, à travers l'atmosphère. Donc c'est assez marrant parce qu'on voit une dame ici qui, qui, qui, qui regarde des, les, comme des étoiles filantes, donc euh, les, les crottes et les excréments qui, qui, qui brûlent donc, à travers l'atmosphère. Alors en résumé, je vous conseille vivement la lecture de cette bande dessinée parce qu'elle bon, traite avec humour tous les, les, les aspects du quotidien de la vie d'astronaute et elle en parle vraiment sans détour. Donc euh, n'hésitez pas à, à vous procurer cette BD et à la lire. Alors, si vous aussi vous aimez les bandes dessinées comme moi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre plateforme communautaire BD Partage. Et pour les grenoblois, sachez que nous organisons tous les 15 jours un apéro pour partager nos coups de cœur et discuter de nos héros préférés, etc. Et nous serons également présents lors du Festival de BD de Grenoble, les 16 et 17 juin, donc Place Saint-André à l'ancien Palais de Justice. Merci pour votre attention. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez vous aussi des anecdotes sur cet ouvrage, n'hésitez ben, pas non plus à mettre un commentaire en dessous. Et, et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne voulez pas rater le prochain Booktube à essai. Merci, au revoir